Le soleil vient de se lever, on est content de retrouver l'ami GFG Ouh Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 6 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et les vendredis pour un petit résumé des news, high-tech, smartphones, films et séries télé, des revues à venir, des histoires avec mes cerises et tout, c'est incroyable, de allez voir, on va mixer un peu tout ça. Allez, bah, bah GLG, l'ami du petit déjeuner <rire> et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui tourne au café. Ça se voit pas du tout. <rire> bon, et euh, au niveau du café, on a cartonné, encore une fois, merci à nos derniers tipeurs qui ont fait exploser le quota et qui ont, oui, qui ont garanti une émission par semaine au mois de septembre, voire peut-être même deux émissions par semaine. Merci à Sébastien Paulet pour son énorme tips. Et merci à C'est Moi Cool qui surenchérit derrière pour un, un énorme euh, tips. Et encore merci à, à Machadael... Et merci à Soul et merci à Effet Shopping qui sont nos 5 derniers tipeurs. Vous retrouverez la liste tout en dessous. Voilà. Donc en fait, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, bah, on a déjà une émission validée pour le mois de septembre. Pas mal. Et on est à 83% pour deux émissions par semaine. Donc encore une fois, chaque petit café compte. Hein, même si tu mets un balle ou 2 balles comme ça. Et donc du coup, tu seras un peu l'instigateur de l'émission du mois prochain. Ça fait extrêmement plaisir. Également, ce qui fait extrêmement plaisir, c'est le nombre de pouces en l'air. Vous me régaler La dernière émission a fait combien 220 pouces en l'air 235, 246... Oh voilà vous pouvez soutenir l'émission en mettant un pouce en l'air, encore une fois, ça permet de soutenir un peu l'aventure, ça permet de, de flatter les robots YouTube, comme dirait Mérez, Mérez, je ne sais pas si vous regardez ces vidéos, mais voilà. Ils disent ça flatte un peu l'algorithme YouTube, ça veut dire bah, vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires, vous êtes nombreux à mettre plein plein plein de commentaires. On a explosé le record sur la dernière vidéo, on a fait 89 commentaires, ah non, on avait un 114. Voilà. Enfin bon, comme je réponds à chaque commentaire, ça double un peu, mais voilà. Vous pouvez soutenir l'aventure, mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire, et vous abonner si c'est pas euh, encore faire. <rire> Par exemple, voilà. Bon, merci à nos tipeurs, merci à, aux pouces en l'air, merci à vous, merci la vie J'allais dire merci le Covid, non mais non, mais non, faut pas trop s'emballer non plus, hein. il faut, se... faut s'avoir raison garder. Bon, allez, on parle un peu, de... on commence un peu avec le geek.tv, ma vie, mon œuvre, et ma youtubeographie Vous trouvez directement les dernières vidéos, notamment les reviews de la semaine, dont on va parler tout de suite. La première vidéo de la semaine, c'était bien évidemment le test de l'aspirateur portable Xiaomi G9, un aspirateur balai ou un aspirateur à main, il n'y a pas vraiment de nom hein, pour l'instant, mais... Un aspirateur qui est un Dream T10, rebadgé Xiaomi, blanc et orange. Alors bon, on sait que la couleur est un peu discutable, mais c'est quand même un aspirateur sans sac, avec une batterie amovible, trois puissances d'aspiration, on a mis une caméra sur le côté pour voir les, les tourbillons, le café et tout. Ça a beaucoup plu, hein, ça a déjà beaucoup plu... Euh... <rire> à Xiaomi, ce qui est une bonne chose et ça a beaucoup plu aux abonnés j'ai eu pas mal de MP, en disant, oh là c'est trop bien ça tourne et tout, c'est vrai que bon, c'est con mais on n'a pas tendance à regarder et, et la blague la plus rigolote c'est que si on met du on, on aspire du café en grain, et si on met des lames dedans, <rire> ça fait du café en poudre je suis pas sûr je suis pas sûr, ça paraît un peu compliqué à hein, mettre le truc, mais voilà, donc c'est l'aspirateur G9 et il est vraiment à un prix d'enfer et le prix d'enfer il est double puisque il est en prix d'enfer sur euh, c'est aussi, voilà. Vous pouvez l'acheter sur euh... Alors, je sais pas sur quoi c'est le prix, c'est quelqu'un, oui c'est lien lien. Je crois que c'était Amazon ou AliExpress, je ne m'appelle plus. eBay, voilà, c'était eBay. Oh, c'était Xiaomi, eBay. Ouh, il failli oublier. Voilà, vous pouvez l'acheter sur eBay et après, elle m'a dit mais il y aura également une autre promo avec Cdiscount. Donc vous pourriez payer 159 euros que vous soyez sur Cdiscount ou sur eBay. Si vous avez un compte sur l'un ou sur l'autre, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent plutôt. Voilà, moi je suis plutôt eBay, moi je suis plutôt Cdiscount, ça dépend un peu. Voilà. 159,99 euros c'est vraiment un prix d'enfer. Là, à ce prix-là, je pense que tout le monde était d'accord en disant c'est un bon prix. Je pense qu'ils ont dû en vendre. J'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit qu'on qu avait pris un, hein. donc euh, voilà, Xiaomi va être content, si Xiaomi est content, moi je suis content, <rire> parce qu'on en aura d'autres. On parle également du Xiaomi Mi Mix 4, donc, qui est officiellement annoncé le 10 août, bien évidemment, donc on a déjà euh, on a déjà une belle bannière, on dit, voilà, le 10 août et tout, on arrive, alors le 11 août c'est Samsung, donc eux ils vont faire plutôt le 10, donc on a de gros espoirs que en même temps ils nous présentent Mi 8 13, Forcément, puisque ça irait quand même un petit peu bien avec le téléphone. Et on parle aussi bien évidemment du Mi Pad 5 qui pourrait faire son arrivée. Alors, Mi Pad 5 qui pourrait aussi arriver avec un Mi Pad OS. Ou un Mi Pad OS, comme vous voudrez. Avec un Mi Pad 5, le retour de Xiaomi dans, dans, dans les tablettes. Pas mal aussi. Donc, c'est vrai qu'on aurait un event qui serait euh, bien fourni, puisqu'on aurait au moins quatre présentations, avec le Mi Mix 4, avec le Mi 8 13, avec le Mi Pad 5, et le Mi 8 pour pad. Donc, on a au moins quatre produits. Est-ce qu'on aura un 5 un 6 On parle également du retour de la marque CC... Enfin, de, de la gamme CC, le Mi CC11. Une gamme qui avait été rachetée euh, <rire> par Xiaomi un peu abandonnée. Ils vont essayer de la relancer et tout. Voilà. Bon, après... Concernant d'autres téléphones, il faudra bien évidemment attendre la fin de l'année, mais le 10 août sera une journée euh, plutôt sympathique, n'est-ce hein pas on va... Le 11, on aura pas mal de trucs à raconter, ça va être bien. On parlera également du robot aspirateur ED Mobstation, un robot aspirateur qui est un en plus en promo, donc là c'est quand même plutôt une bonne chose. Euh, grosse promo de 50 euros sur Internet, avec le seul robot aspirateur qui a des serpillères efficaces. Encore enfin, une fois, les serpillères sont rotatives, les mopettes comme je les appelle. Les deux petites mopettes sont rotatives et elles appuient comme ça avec 10 newton mètres. Il y a une pression qui se fait sur le sol, donc elle tourne. Et il y a une pression complètement différente des mopettes qu'on peut avoir euh, qui tirent. Euh, on a une lingette qui est tirée derrière l'aspirateur. On est d'accord que comme c'est passif, et eh ben ça marche beaucoup mieux. Tout le monde sait que passif c'est moins bien, <rire> n'est-ce pas? <rire> bon, on parlera également du nouveau Humidigi A11 Pro Max. Oui, bah oui, en même temps, eux aussi. Ils vont donc upgrader leur A11 en A11 Pro Max. Ouh, génial. Alors moi, j'aime bien la taille, 6,8 pouces, c'est un peu ce que je recherche. Alors malheureusement, je suis plus en deal avec Umi, la, la meuf apparemment a disparu, et le nouveau, euh, les nouveaux, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils m'envoient des mails, ils répondent pas, enfin, bon, rien de rien de grave. Peut-être qu'un jour, ils vont nous réécrire en disant, là, ah, euh, c'est vrai, comment on travaille, quand presque beaucoup de marques. Peut-être qu'ils vont revenir en no, disant, oui, c'est vrai que nous aussi, euh, on sait pas ce qui s'est passé. On n'avait plus de review. Bon, pourquoi pas. Donc, les points forts, une version mise à niveau Wii, oui, un écran Full HD de 6,8 pouces, une triple caméra avec un capteur 41 pixels et un Helio G80. Une configuration qui est tout à fait décente et honorable, bon après ils nous survendent un peu la photo, mais bon faut pas s'attendre à des trucs de ouf, mais des trucs bien, mais pas de ouf, voilà, parce que le téléphone ça se trouve ça doit être un truc à 150 balles, donc on, on veut espérer, mais est-ce que c'est un peu le téléphone, au niveau de la taille c'est pas mal, les caméras ça a l'air tout à fait sympathique, en plus il y a un thermomètre, on dit pas si le téléphone est étanche étanche oui, comme euh, t'étonner. on ne sait pas si téléphone est étanche mais voilà c'est plutôt intéressant je pense qu'ils vont nous teaser un petit peu comme ça mais ça va devenir vraiment de plus en plus dur hein, pour les petits fabricants chinois de proposer des modèles qui sortent un peu du lot et surtout bon à des tarifs agressifs puisque en tarif agressif on a Redmi, ilmi et, euh, et ça va devenir compliqué un petit peu pour eux. En parlant de la review du jour, le test de la balance connectée Yundo avec 19 données corporelles. Alors bon, au début, on a une balance connectée, je vais vas-y, j'envoie les prix, tu sais. On a un mail automatique, on envoie les prix, après Nico, il prend le relais, dit, ah, mais il en veut, hein. il en veut. Je dis, vas-y, fais péter, on voit la balance, hein. je regarde, euh, promo 35 euros, Je dis, oh là, là, encore, qu'est-ce que ça va être En fait, non, 19 capteurs corporels. Des sensors dessus, on a toutes les informations, elle est connectée avec le smartphone et tout. Et en fait, la balance, elle est super bien. Là, je suis monté dessus, je dis « Enfin, elle marche par rapport à la Huawei qui ne fonctionne plus. Alors, la Huawei fonctionne plus parce qu'on n'arrive plus à la pairer. Si tu ne peux pas la tu n'as même pas de poids. <rire> tu plus rien. Tu prends la balance, tu la mets à la poubelle. Voilà. C'est même pas une balance passive, quoi. C'est vraiment connecté. Si tu ne peux pas la connecter, tu fais rien avec, quoi. Donc, poubelle. <rire> bravo, bravo Huawei. Je m'en fous, je vais partir chez Redmi. Ah, ça vous apprendra. Bon, je, je, patience, patience, je vous raconte tout là, après la fin, reste, reste encore un peu. Bon, donc Huawei, ouais, ouais, euh, la balance marche pas, et ça là marche très très bien, hein, Vous fait 34,90€, en plus déjà elle était pas chère à 34,90€ sur Amazon, TTC, Livré France et tout, tout ce que t'aimes. Et le, le vendeur nous dit, mais attends, euh, pour vos membres chéris, on va donner une petite remise de 10% à bah, 10%, ça fait quand même 3,40€, sur euh, 34 euros mana, ça fait 30 balles, 30 balles TTC livrées depuis l'Europe, la balance, elle est super bien, elle fait le taf, et ça permet, encore une fois, même si, comme moi, vous essayez un peu de perdre du poids, et de faire un peu attention, bah ça permet d'avoir un produit qui est efficace, et efficient, pour le coup, voilà. Bon, on parlera bien évidemment du Realme, GT Master Edition avec des prix Europe et un live AliExpress le 23 août. <rire> voilà. Bon, une news répartie en deux parties. Un, c'est euh, 91 Mobile qui a euh, lancé euh, les prix. Il nous dit, voilà, nous, on a les prix. Alors, la version est déjà sortie en Chine. Euh, vous pouvez déjà la trouver en Chine ici. Alors, bon, c'est des versions chinoises. Alors, encore une fois, méfiez-vous de ces versions chinoises dans lesquelles il vous dit, non, mais regardez, on va ouvrir la boîte et on va vous mettre le Play Store et tout dedans. Surtout au prix où ils la vendent, après discount, 409 euros, hors-taxe, encore une fois, depuis l'Asie, en import d'une version qui est asiatique. Si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci. mais si vous voulez attendre une version Europe, eh ben, elle arrive. On a déjà les tarifs en Europe. La version 6 plus 128 serait apparemment vendue 349 euros, ce qui est un prix d'enfer, pas à chier. Et la version 8 plus 256, qui est quand même pas mal mieux, elle sera vendue 399 euros. Alors, ce qui est un peu étonnant, puisqu'il parle que la version en Chine se vend 402 dollars. Donc, 400 dollars, ça fait un gros 350 euros. Avec la, la taxe et tout. Enfin, bon, ça fait vraiment des prix qui sont très agressifs. Donc, ça, c'est la première news. Donc, euh, 91 Mobile nous donne les prix, apparemment, d'une version en Europe. Bon, on ne sait pas d'où ils les ont eu, mais on va les croire sur parole. Bon, une news qui est peut-être un petit peu plus fiable, c'est qu'un Lave Express, le 23 août, prévu pour, euh, pour présenter le Realme Master Explorer Edition. Voilà. Et comment je le sais Parce que c'est à moi qu'ils ont demandé <rire> Bien évidemment. Voilà. Donc j'ai été contacté par AliExpress France qui m'a dit, non, euh, on a à live AliExpress prévu le 23, euh, vous êtes disponible le 23 août je... Bah ouais, à quelle heure Genre putain, 18... oh, 18h, 19h je crois, pour vous. Donc ça fait minuit, une heure du matin pour moi. Je dis, bah ouais, mais je dis, bon voilà, Realme, Realme, Realme, Realme Master Edition, pourquoi pas Elle voilà, euh, donc ils vont m'envoyer un Realme GT Master Edition, bien évidemment. Je vais préparer une review vidéo et on fera la présentation live de ce téléphone le 23 août entre 18h et 19h sur AliExpress France. Donc on se doute bien que s'ils si font une présentation sur AliExpress France, ils vont pas m'envoyer une version chinoise avec un Google Play Store installé. C'est le lancement forcément de la version Europe. Donc bon bah euh, voilà. <rire> voilà. Bon voilà. Enfin, là enfin celui-là normalement on doit l'avoir. Il n'y a pas de le vendeur, il en a plus. Il, a, il y en a le vendeur. En fait il y a plusieurs revendeurs. Alors les revendeurs arrivent à en envoyer à certains, pas à d'autres. AliExpress la fois, n'en avait pas alors qu'il devaient faire un lancement. Voilà. Donc mais bon apparemment euh, le dernier qu'ils ont fait. Euh, pas ça, ça, pas, ça pas eu peu l'effet escompté. Ouais. c'est beaucoup là. J'ai beaucoup de retours en ce moment. Des gens disent, oh, on a fait des laver express. C'est pas... soit ils ont pas eu l'effet escompté, Enfin, bon, après qu'ils euh, aient pas eu euh, des retours sur vente, ça paraît évident. Dire du one shot comme ça, c'est pas facile. Ce truc qui valent 200, 300, 400 balles, mais que la présentation leur plaise pas. Que le présentateur leur plaise pas et tout. Après ça, ça dépend vraiment des affinités avec chacun. Après, s'ils me préfère, moi en même temps, voilà. C'est pour ça que je, je prêche pour... je prêche un peu pour ma paroisse, mais voilà. donc, le 23 août, il y aura donc... Est-ce que c'est le 23 août le lancement officiel du Realme GT Europe Ça paraît cohérent, je ne vois pas les sortir en mi-mi-août, là, il n'y a personne, tout le monde est en vacances et tout. Le 23 août, ça pourrait être pas mal, et c'est vrai que bon bah si ça coïncide avec le lancement Europe plus le live et tout, on devrait faire un peu de vue, et enfin, ça fait plaisir, ça sera peut-être aussi, encore une fois, un nouveau souffle, bah, pour moi déjà, pour relancer un peu euh, tout ça. Et voilà. Donc au niveau des caractéristiques, bah, on sait déjà un petit peu... Tout, notamment vers la version Chine, il n'y a pas de raison que la version Chine soit différente de la version Europe. Un écran de 6,5 pouces, 6,55 pouces, AMOLED incurvé de chez Samsung. Ouh, rafraîchissement 120Hz, c'est euh, je ne sais plus quoi, il y a encore un autre chiffre bizarre. Voilà. Un Snapdragon 870 sous Android 11 ou R5. une batterie 4500 mAh avec une charge de 65W, okay. caméra frontale 32 millions de pixels. C'est pas mal du tout. Caméra, par contre, à l'arrière, ça défonce une 50 millions de pixels IMX 766. Donc la nouvelle 50 millions de pixels avec les pixels de... Bien, trop bien. Je vais même pas vous essayer de vous expliquer. J'ai rien compris au truc de pixels de pixels de trucs. On verra quand ils m'enverront le téléphone avec l'argumentation. Je vous expliquerai comment les pixels de pixels de truc Trop bien, <rire> voilà. Mais ça va faire des belles photos. Oh, vrai, Je ferai des photos dehors. Oh, va... Il y a un capteur 16 millions de pixels ultra grand angle large là et 2 millions de pixel pour le capteur de profondeur. Il sera NFC, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5. Et il aura un capteur, dans... il a un lecteur d'empreintes le digitales sous l'écran. Plutôt joli. On prend la fiche technique. Pas mal. Je suis assez content. Euh, je suis assez content voilà, de présenter ce. Bah déjà, j'espère l'avoir en temps et en heure, et ensuite de vous le présenter. Euh, voilà, ça permettra enfin de faire du smartphone sur AliExpress, qui est un peu mon cœur de métier. Et là, je suis d'accord qu'il y aura quand même un peu plus de monde sur les trucs que les derniers lives qu'on va faire. Même si on va les faire, hein, les accessoires Oulonzi, là, j'ai fait la vignette. Euh, j'ai plein d'accessoires à Oulonzi. Alors, Live Aliexpress, j'ai tous les accessoires Oulonzi pour faire des rigs super sympas. J'ai Boya avec les micros, pas mal de micros canons. Et j'attends le dernier micro, celui-là, là, que j'ai déjà moi mois, perto, Donc, ils vont en envoyer un autre, ça fait partie de leur, de leur nouveauté, euh, de leurs produits euh, bien vendeur. Les montres Eskimei, voilà, donc euh, j'en ai su, j'ai celle-là, plus deux autres, ça en fait trois, et j'en attends encore deux, ça fera cinq. Et euh, des covers pour MacBook, parce que j'ai dit, ce serait bien de toucher un peu les Apple trucs là, pour faire des covers, et éventuellement sur le cover, après, on pourrait mettre un petit rig pour mettre le micro, pour faire un mode vlog, tu vois, euh, on pourrait réutiliser des produits pour, pour les lives. Donc euh, ils étaient chauds patate, donc ça fait déjà quatre lives pour eux, plus le cinquième avec le au mois d'août. Heureusement que je suis confiné, hein, comme ça, j'ai pas de... Ah, mais je voulais partir en vacances, mais comment je vais faire Non, bah là, de toute façon, on peut aller nulle part. Je peux aller Pattaya, Pattaya, Pattaya, Pattaya, et faire le tour de Pattaya. Voilà. Chambury, non, interdit. Euh, voilà, et Rayong aussi. Donc, un peu dans la montagne, on peut aller, il n'y a pas tranquille. Bon, allez, les reviews à venir. La console rétro gaming pour le... 15, euh, avant le 15, ça, c'est... Ça va se faire, voilà. Le Realme Vacuum, le premier aspirateur de la marque Realme Take Life. Oui, oui, bah oui, t'as compris qu'avec Realme, il se passe des trucs, là, en ce moment, tout doucement. Tout doucement, il n'y a rien de fait, on a des petits... Le Realme GT, le Realme Vacuum, voilà. Là, c'est Realme francophone euh, Facebook qui va être content. n'en <rire> team... rappelle plus votre nom de Team Realme, euh... trop bien. Voilà. Donc, euh, le Realme Vacuum qui sera demain, alors, j'ai pas été tendre, voilà. j'ai pas été tendre. Après, je prends un risque, je prends un risque, ça veut dire que j'ai pas été tendre avec le Realme, j'ai dit ce qui allait pas, <rire> j'ai dit ce qui allait pas, je prends un risque, je prends un risque, et encore une fois, bah, ça sera encore tout à ma gloire, encore une fois, par rapport, après, c'est pas, je cherche pas le clash, mais par rapport à tous les suceurs de bites, que les gens disent, ouais, mais toi, t'as peut-être que 80 000 abonnés, nanana, euh, t'y arrives pas, mais ouais, mais j'ai pas envie de sucer des bites, moi, je suis désolé, euh, moi, l'aspirateur, il y a pas mal de trucs qui vont pas, je le dis, voilà, c'est ça. Alors que j'aurais pu masquer le délire en disant Ah, il est trop bien, ah, c'est trop génial, je suis payé par Will Me, c'est trop bien, et comme ça on est copains avec eux. Bah non Comme ça, eux, ils savent très bien ce qui va sur leur aspirateur. Donc en même temps, la vidéo, elle est pas je mets simplement en avant ce qui va pas. Et quand les gens vont le recevoir, ils vont dire il avait raison. Et ça, c'est pas terrible. Ça c'est bien, voilà. Au moins, euh, je suis clean avec moi-même, quitte. Après, si ça ne leur plaît pas, bah tant pis. Et si ça leur plaît parce que c'est comme ça la vie, et eh bah ben, tant mieux. Mais au moins, je sais que moi, avec moi-même, je suis propre. Donc la vidéo tombera demain. <rire> je dis bien, hein La vidéo tombera demain sur GLG Review. Je l'enverrai aujourd'hui à tous les tipeurs. Si vous êtes tipeur, vous avez mis au moins un bal, vous recevez toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Donc j'enverrai la vidéo aux tipeurs aujourd'hui. Vous verrez la vidéo, c'est aspirateur, il y a des trucs, il y a des innovations qui sont très bien. Et il y a des choses où voilà, c'est pas, euh, ça, ça, va pas. <rire> voilà, ça va pas. Mais c'est pas perdu encore. Apparemment, euh, j'aurais reçu un mail. Et après la vidéo, j'ai reçu un mail. Oui, mais euh, une mise à jour et tout. Voilà, voilà bah, tant mieux. Mais bon, après, entre toutes les marques qui nous vendent des trucs, qui nous promettent des mises à jour, euh, euh, moi, je vous donne le truc en l'état, comment ça marche. Après, euh, voilà. Est-ce que j'ai eu du bol, pas de bol euh, On verra. Le Hukitel WP13 qui est là, donc qui sera la vidéo de lundi, puisque le lancement national c'est le 9, euh, du 9 au 12, il y a un prix euh, de ouf là. Donc voilà, donc je vais finir aujourd'hui, je l'ai depuis une petite semaine là, ça va. Et bien, c'est pas non plus, euh, j'ai pas de 5G déjà, moi. <rire> et en plus, est pas, voilà, il fait des photos, il fait des vidéos, il est résistant, il y a une batterie de ouf. Euh, oui, voilà, il est 5G, c'est vraiment le truc. Yvesi promo, euh, je la ferai justement ce week-end, j'ai reçu la Teclas M40 Pro. Alors ne me dites pas, euh, oui, euh, non, il vient d'arriver, <rire> il vient d'arriver le truc, lancement euh, semaine prochaine je crois, donc euh, tout va bien. Donc la tablette est bien et j'ai reçu les nouveaux micros, puisque on a fait les micros, euh, je sais plus où ils sont mes micros sans fil, euh... donc j'ai fait les micros sans fil qui étaient bien et donc du coup, <rire> j'ai le droit de le dire, euh, j'ai été contacté par deux autres marques, la marque L'Arc qui propose également sa version de micro sans fil veulent aussi une review, ah, forcément. Ils se disent pour eux, ils en ont eu pas moi. J'ai, mais tout le monde peut en avoir si vous êtes prêt à payer. Ils ont eu du mal, on veut payer, mais on veut pas payer. Un truc, on veut faire un contrat et tout. Je ah, vous faites chier avec vos contrats là. Sinon, non, non. Soit on fait comme ça. Une review, j'ai une review. Je dois... au pire, je fais une facture avec une date de publication. Pas mal après, si tu commences avec des contrats, des petites lignes, on en parlera après avec 70 mails, euh, donc tout qu'on ils nous l'ont envoyé, donc tout va bien c'est que, après, maintenant, il faut qu'ils payent c'est pas gagné, il ouais, faut que je fasse la review, qu'ils payent enfin, on verra, euh, et j'ai une autre marque aussi, qui a des petits micros sans fil euh, le même genre que ça et Claude l'autre, il y a que le design qui change, mais euh, ils devraient nous les envoyer pas mal aussi, voilà. donc ça, c'est pour tout ça, donc ça, c'est la tablette euh, Teclas M40 Pro euh, c'est quand la date J'ai oublié il a pas un truc, il n'y a pas un event euh, machin, là mis, Elle m'a donné une date, moi. Je sais pas pourquoi. Pourquoi moi j'ai une date et eux, ils le vendent déjà. Euh, fin de semaine prochaine, je crois. Du 12 au... Attends, attends, attends je vais te dire tout ça, moi. Pas... Moi j'ai une date, moi. Euh, T'es classe, du 12 au 15. La date a disparu. Euh, moi j'ai une 12 au 15. Voilà. Non, là, il n'y a plus. <rire> voilà, bah écoute. Euh, 12, ça, ça me laissait un peu de temps. Euh, on verra. Bon, la tablette, elle est pas pas cher, 200 balles, euh, voilà, alors j'ai reçu un cover avec, ah il y a un cover, non c'est juste un cover, il n'y a pas de clavier, c'est juste le cover euh, classique d'origine euh, pour aller avec, bon, Enfin bon après voilà, petite review sympathique, bon, Realme Master, euh, Realme GT Master Edition, AliExpress Live, donc ça on vient d'en parler, il euh, y aura un live, euh, le même téléphone sur euh, AliExpress, donc il est disponible pas mal aussi, où est-ce qu'il est mon, euh, j'avais un truc avec euh, CE là, non c'est qu'il est, qu est euh, le truc 70 mai 60, 70 mai j'avais une histoire incroyable voilà voilà 70 mai alors, 70 mai alors c'est une des marques de Xiaomi qui propose la nouvelle montre la Meimo Watch Alors je vous raconte un peu l'histoire un moment dit ouais on a une montre et tout j'ai montre pour regarder la fiche technique je dis ça vaut entre 50 et 100 balles mais apparemment les montres 70 mai alors, il faisait bien des caméras de voiture. Ils sont plutôt dans les 100 balles. Hein. Tout leur mot, je dis, bon, voilà, il me montre à 100 balles. Je lui envoie mes tarifs. Je dis, parfait, c'est très bien. Donnez-moi votre adresse et je vous envoie le contrat. Je dis, oh, alors, envoie mon adresse. J'ai attention, avec le niveau des contrats, euh, allez-y, mollo. Elle m'envoie le contrat. Elle m'envoie le contrat. Elle me demande, alors dans le contrat, elle me demande, un, que je fasse le script, que je l'envoie pour validation auprès de la marque. 2 euh, euh, que je m'inscrive sur un putain de site à la con pour avoir un, pour espérer avoir mon paiement parce que il passe par une plateforme nanana yundo non pas yundo mais yin, un, truc, un truc chinois complètement relou il euh, faut donner plein d'informations pour espérer te payer euh, par Paypal bien évidemment hein, sinon on t'es pas payé et euh, paiement <rire> attends c'est paiement alors après publication paiement à 20, euh, 20 jours working day c'est-à-dire c'est 20 jours de travailler et l'intérêt des blacks, ceux qui font un peu de business, c'est quand tu dis 20 jours, soit tu dis 20 jours ouvrés en France, soit tu dis 20 jours travaillés, puisque les jours travaillés, c'est du lundi au vendredi. Donc ça fait que 5 jours. Donc en fait, tu comptes pas en semaine. Tu dis 20 jours, ça fait 3 semaines. Non, ben non, ben non parce qu'en fait, ça fait des semaines de 5 jours. Donc ça fait 4 semaines et demi presque euh, pour payer. J'ai dit non, non, non, les contrats, les trucs, euh, le script, euh, l'inscription le... sur le site à la con et le paiement à 20 jours euh, ouvrés, là. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai répondu, je dis non, non, non et non, j'ai dit ça, vous payez comme tout le monde, vous payez, un... je vous envoie la, la vidéo non répertoriée, vous payez, on publie, sinon après t'es obligé de courir après l'argent et tout, enfin, j'ai en plus, j'ai envie de dire, oui mais nous notre société, on est un gros truc, c'est un gros truc, c'est un truc que je, déjà je connais pas, et puis c'est le monde à 100 balles, faut pas déconner, voilà, donc c'est un peu les histoires, voilà, c'est un peu les histoires de négociation. au bout un moment, Nico, il lâche le morceau, il me dit, il voit avec eux, mais je comprends pas ce qu'ils veulent. <rire> Ils veulent des trucs, des contrats, le truc qui est complètement chelou, là, voilà, pour une monte à 100 balles. Après, je comprends qu'ils veulent se protéger, mais il euh, faut se calmer, il <rire> faut, faut se calmer, Coco. Bon, allez, puisqu'on parle de calmer Coco, on parlera bien de ma nouvelle série, euh, Pas de pitié pour les croissants, en Asie. On est déjà à l'épisode 12, mine de rien, hein, euh, voilà. Donc il y a des épisodes où je mets les deux en un, il y a des épisodes... Oula, j'ai pas ouvert depuis un petit moment. <rire> j'ai pas ouvert depuis un moment. Euh, 254, 293, 203... Oh, il y a de la vue Il y a de la vue. On fait entre 200 et 300 vues par émission. C'est pas mal. Encore une fois, il faut le temps que l'émission se rose. Est-ce qu'on va développer ça Alors on m'a proposé de faire une avec les mochas. Ça pourrait être bien avec le café. Hein. C'est pas de pitié pour le moka. Les patailles aussi, pas de pitié pour les patailles. Voilà. Donc après oui, l'émission, une fois qu'on aura épuré un peu les croissants, épuré un peu le format on pourra développer avec d'autres plats, certainement après ce sera peut-être la transition entre euh, des plats locaux, mais ce qui pourrait ce qui, moi ce que je tenterais bien c'est de faire deux saisons en même temps c'est de faire une, la saison 1 avec des croissants et puis des pas C'est-à-dire que quand je mange des croissants, je fais un coup croissant et un coup pas Ça permettra de faire que pas que croissant et puis de rajouter comme ça, euh, pas de pitié pour les pas épisode 1, 2, 3. Et puis après, ben, en fonction de ce que je trouve, si c'est plutôt un mocha, un croissant ou un pas et eh ben on mettra dans, le, dans la série qui vient. Parce qu'on peut les classer par série, hein, euh, j'ai vu ça dedans. Il y a pas de pitié pour les croissants, alors attends. Ça, je vais arrêter ça euh, c'est pas marqué là non il y a moi je peux les mettre dans une série moi pour de vrai partager non je sais pas bon, moi je me mets dans une série euh, pour les croissants <rire> voilà c'est le plus important mais euh, voilà moi bon, ça m'éclate bien euh, Star après midi je dois faire les photos du quittel donc certainement il ya un truc de croissant machin là ça a l'air bien <rire> ça a l'air bien encore une fois c'est bien genre on va on verra c'est bien euh, ça a l'air bien après on verra ce que ça va donner voilà. Bon, on parlera des films et séries de la semaine. Alors j'ai rien regardé de génial cette semaine. J'ai commencé. Ah disponible sur euh, Netflix. Car Master saison 3. Alors, ils prennent des vieilles bagnoles, ils les rénovent et tout. Alors. Bon, première saison, c'était pas mal. Deuxième saison, ces trucs et là, troisième saison, on voit quand même que c'est fait en carton, hein, malgré tout. Il y a un budget qui est sympa, mais on voit que c'est très scénarisé, c'est vachement des acteurs. À un moment, il dit, ouais, euh, s'il arrive à faire trois, il, il, repart une, euh, il rénove une vieille BMW. Il dit, si on arrive à faire trois fois le tour du circuit, à faire des dérapages, euh, eh ben, on fait l'échange. Mais à un moment, dans les prises de scène, on voit bien, quand le mec, il fait le premier virage, on voit bien que la bagnole, elle part complètement à l'équerre, c'est pas possible qu'il la rattrape. La bagnole, elle partait en couille. Et, mais après, le plan d'après, la bagnole, elle continue de glisser, elle arrive. Donc, ils ont dû faire vraiment plusieurs prises et tout. Puis, on voit que les bagnoles, c'est mal fait c'est mal fait un peu, on voit que les finitions, c'est pas top, on voit, les, on voit les bagnoles, on voit les finitions, c'est pas top, on voit que c'est fait, fait de briques et de braques, voilà. À mon avis, c'est vraiment du storytelling, où ils montent le truc, ils achètent les bagnoles, ils les rénovent, ils ont un budget, et qu'après, il n'y a pas, pas vraiment de gens qui les achètent derrière et tout, mais c'est vraiment fait de briques et de braques, on voit que la bagnole, elle est faite un peu en carton, quoi. elle est jolie, mais, euh, mais c'est pas terrible, mais je regarde quand même, voilà. Et puis, uh, Dolorean là, elle a pris du poids, hein, quand même, hein, top modèle et tout. Mais c'est sympa. Moi, je regarde ça avec euh, attention. J'aime bien. Ouais, J'aime bien. Après, c'est pas euh, tout, euh, incroyable. Il y a ça. Et il y a Pig, aussi, apparemment. Euh, <rire> qui a fait une, euh, une critique là-dessus avec euh, Nicolas Stetsch, qui paraît qui est génial. Euh, sans teaser, mais euh, je regarderai ça certainement euh, voilà je le trouvais en blu-ray euh, je regarderai ça certainement peut-être ce soir je vais peut-être me faire ça ce soir et puis voilà et ça sera tout il n'y avait rien hein, sur Netflix j'ai rien trouvé de bien j'ai rien commencé à regarder il y a euh, if euh, if What, là qui va là. les nouveaux Marvel qui va être pas mal j'ai chargé pas mal de trucs là en, sur mon vidéo club préféré euh, torrent et euh, je regarderai, et je vous dirai, mais pour l'instant, cette semaine. Non, je me suis fait ça hier, Carte Master, je me suis fait au moins deux ou trois épisodes. Hein. Ah, c'est bien, ça dure 30 minutes comme ça, pas besoin trop de réfléchir, euh, c'est sympa. En plus, ça se finit, en fait, ils commencent l'épisode d'après ils arrêtent. Ça veut dire que tu as envie de regarder, donc euh, c'est un cercle vicieux. Et voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. On a parlé de pas mal de choses. Moi, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, tranquille, tu vas en dessous, ça marche tout sur les télé, les tablettes, les micros. Tu peux mettre des pouces en l'air partout. Tu peux mettre également un petit commentaire, ça permet aux. Euh, euh, de flatter le, le référencement YouTube. Voilà. Si vous pouvez également en mettre sur GLG Review, prendre l'habitude. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui vont sur GLG Review parce que j'ai plein de commentaires. Euh, voilà. Euh, commentaires pour dire de mettre un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir et ça permet de pousser un petit peu, encore une fois, au référencement des deux chaînes. On voit qu'au niveau des vues, ça commence à prendre. Au niveau des pouces en l'air aussi. Au niveau des abonnés, pas encore trop, mais il faut le temps que ça se mette un peu en place. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre effort, votre soutien. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Chers commentaires, pouces en l'air. Moi, je vous dis à mardi maintenant, euh, tranquille, hein, va... j'ai plein de reviews là, à faire, oh, tous les jours, presque, c'est un truc de dingue, voilà. <rire> et je vous donne rendez-vous mardi pour le prochain JT du Geek. Moi, forcément, je vous kiffe, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Bonne journée à tous, Et je vous kiffe, bye bye.